Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est sur une base nautique et on va traiter des guêpes germaniques Je vais vous montrer ça Ici il y a l'eau Et ici vous allez voir, il y a un petit bâtiment Il y, y a de la restauration Et en fait les gens le soir, la journée, ils sont envahis de guêpes germaniques En fait ils viennent dans, vos, dans les assiettes des gens, dans les verres, dans l'alcool et tout ça Et il y en a un pagaille donc je leur ai dit qu'il fallait trouver le nid Donc ils ont trouvé un nid Donc après on est dans une base nautique Donc il peut en avoir d'autres Mais ils en ont déjà trouvé un Donc on va le traiter Donc à Vol d'Oiseau c'est vraiment pas loin Je vais vous montrer ça Alors. Il est juste là vous voyez le trou voilà, C'est juste là. Donc comme j'ai une caméra endoscope, on va essayer de mettre la caméra endoscope dans le trou. Hmm on va faire tester ça, on va voir ce que ça donne. Allez, je m'habille, je me prépare et je vous dis à de suite, les dédés. Oh. c'est parti pour le combat, on va aller voir ça, on va se poser à côté voilà. on position. voilà, où est le trou, j'ai perdu le trou Ah, ça y est. Le voilà. Ah, je vais vous montrer quand même l'entrée. Là, je commence à avoir du monde autour de moi. Je vais poser la caméra juste là. Et on va sortir l'autre endoscope. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, de quel côté ils partent Ok, il part vers le bas. C'est vraiment très très petit. C'est vraiment une petite fente. Je peux pas aller très très loin. Ah. Mais là, vous voyez rien du tout. Regardez-moi le monde qui arrive. C'est vraiment très très très petit comme un trou hein. Ça me permet vraiment de voir d'où ils arrivent Allez on va envoyer à la poudre Regardez comment ça vole ils sont tirés par la caméra à la poudre c'est vraiment un tout petit trou hein. Moi j'ai enfoncé ce pic. Ah, ce qui est marrant. C'est que ça suit un peu la caméra. de replonger même il y a de la poudre. Un profond, on voit pas. Bon, ben voilà les Dédés, on arrive à la fin de la vidéo. C'était un petit nid de guêpe germanique dans un centre nautique qui gêne un peu les gens pour passer leur soirée et tout ça. Euh, ben, ils en auront peut-être d'autres, hein, vu l'environnement. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que la caméra endoscope est pas mal pour ça Moi je doute un petit peu, peut-être pour une galerie de rongeurs ça peut aller, mais pour ces guêpes ça va être un peu plus compliqué. A très bientôt les dédés